Donc maintenant nous allons écouter Lionel Porcheron et Pierre Ferzin qui vont nous parler de la création d'une API publique avec Django Rest Framework. Merci, bonjour à tous. Donc on est le dernier obstacle avant le repas. Euh, donc on va essayer de vous faire un petit feedback sur l'utilisation qu'on a pu avoir depuis un peu plus d'un an et demi maintenant à construire une API euh, qui est donc exposée publiquement à nos clients euh, avec Django Rest Framework. Donc en bref euh, on travaille tous les deux dans une start-up Blimeo. Je vais vous expliquer en deux secondes ce qu'on fait. Euh, moi, j'ai plutôt, euh, donc moi, je suis Lionel, j'ai plutôt un, un background Ops et euh, donc on est Toulousain. Euh, je m'occupe du meetup Toulouse DevOps, c'est euh, d'un événement autour du logiciel libre qui s'appelle Capitole du Libre qu'on organise tous les ans à Toulouse. Donc Pierre euh, a plutôt un background, lui, euh, Dev euh, Python et, et Django. Euh, donc Blimeo, en fait, on fait une solution de supervision de serveurs dans le cloud. On a commencé ce projet il y a un peu plus d'un an et demi. Euh, et quand on a commencé le projet, en fait, euh, bah, on connaissait Python Django, donc on est parti assez naturellement sur des stacks Python Django. On a eu assez rapidement l'idée de, de partir sur une API, une, à la fois pour nos clients, parce qu'on était plutôt dans une mouvance DevOps, donc dire bah, voilà, vous allez pouvoir interagir avec la plateforme, aussi bien pour consulter des données que pour euh, écrire des choses, configurer. Et à la fois parce qu'on voulait une interface un petit peu riche. Donc euh, on a une interface aujourd'hui qui est en Rack.js, donc euh, qui se base complètement sur euh, les API qui sont les API publiques qu'utilisent nos clients. Alors qu'est-ce que on a comme challenge particulier? Euh, les, les, les, les settings par défaut que vont proposer de Django Ras Framework sont super sympas. Ils sont assez sympas en dev, vous allez voir faire, pouvoir faire plein de choses. Mais il y a deux trois petits, euh, petites choses à savoir, deux trois petits glitches à changer si vous voulez vraiment utiliser en production avec des, des clients et et des gens qui ont avec des, des permissions, etc. Ne pas forcément exposer complètement vos modèles de données. c'est euh, bah très simple avec Django Rest euh, Framework qui vous propose d'exposer de, de, euh, toutes les entités que vous avez dans votre base de données directement. Donc là, il y a quelques astuces pour euh, éventuellement pas exposer toutes les briques de votre modèle de données. Et enfin, un aspect un petit peu performance. Donc la stack qu'on utilise, c'est euh, Django As Framework, Django Guardian, qui n'est pas du tout spécifique à Django As Framework, mais qui va permettre de gérer les permissions. Avec quelques petites subtilités sur lesquelles on reviendra. Le Django As Framework Doc, qui est sympa, qui permet de générer automatiquement une API, une doc pour vos API. Et euh, le JWT pour générer des, des tokens JWT. Donc euh, avoir une authentification qui n'est pas une authentification basique. Alors Dans tous nos exemples, alors, sur le dernier slide, vous aurez un lien. Euh, on a refait une petite API publique, ce qui est sur GitHub. Euh, on se sert d'un modèle de données qui est très, très basique. Donc, comme on fait du metering de serveurs, on a un serveur, on a des métriques, et on a des propriétés de serveurs donc, qui sont euh, son CPU, sa mémoire, etc. C'est ce qu'on va décliner dans, dans, dans tous les slides qui suivent. Merci. Donc Moi, je vais vous, commencer à vous parler donc, plus des détails de ce qu'on a mis pour commencer, sur euh, l'authentification et les permissions. Euh, alors, de base pour l'authentification, euh, REST framework propose euh, l'authentification basique et la session. Nous, on en a trois, là. Donc l'authentification la, session, c'est les sessions euh, Django classiques. Donc ça nous permet d'utiliser les formulaires de login de Django normal. Et nous, en plus dans notre cas, on a du two-factor-out. On a un plugin Django qui nous fait ça tout seul. Donc les sessions sont pratiques pour ça et on les utilise aujourd'hui exclusivement sur notre... Euh, notre interface en React.js. L'autre point, c'est l'authentification basique. Ça, c'est quand même très pratique parce que bah, tous les clients savent le faire, que ce soit du curl, euh, au Python request, ou etc. Tout le monde sait le faire. Donc sur notre API public, c'est quand même quelque chose à avoir. Et le dernier truc qu'on a, nous, c'est les, euh, les JSON Authentication Token. Alors ça, pourquoi est-ce qu'on l'a mis C'est utilisé par euh, certains de nos briques internes qui parlent avec notre API. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on fait des authentifications basiques, ça veut dire qu'à chaque requête, le mot de passe, il faut le valider. Django, eh bien, le mot de passe, il ne le stocke pas en clair dans la base de données. Mais en fait, il utilise un algorithme de hachage qui, euh, pour être résistant aux attaques, il est coûteux à calculer. Nous, dans notre cas, sur notre production, ça nous coûtait 60 millisecondes. Pour chaque requête, on passait 60 millisecondes à vérifier le mot de passe. Donc on est passé au GWT hot token, c'est assez similaire au... Euh, pardon, JSON Token, c'est assez similaire au Hot Token. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie notre mot de passe sur un endpoint, il vérifie l'utilisateur et le mot de passe, il le vérifie, il nous donne un token qui va pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, on utilise ce token plutôt que l'utilisateur et le mot de passe pour nous authentifier, ce qui permet quand même d'aller nettement plus vite. Euh, autre point qu'il faut avoir là, c'est sur les permissions. De base, REST Framework, la permission c'est Any. Ça veut dire qu'en fait, vos utilisateurs, ils peuvent faire toutes les actions, qui sont authentifiés ou non. Donc, c'est pas forcément euh, ce que vous voulez garder sur votre API public exposé. Euh, donc, nous, on en a deux là dans les permission classes. En REST framework, quand on en a plusieurs, il faut que toutes soient validées. Si on a une qui échoue, la permission est refusée. Donc, nous, no notre notre API, n'a pas d'utilisateur anonyme. Donc, la première qu'on met, c'est is_authenticated, qui nous permet d'être sûr que l'utilisateur sera toujours authentifié. La deuxième, c'est celle qui nous permet d'utiliser Django Guardian pour vérifier que l'utilisateur enfin, a le droit d'accéder ou de modifier euh, l'objet qu'il essaye de, de regarder. Donc il y en a deux choses à mettre pour que ça marche. C'est la première, le Django Object Permission. Ça, ça va permettre de vérifier que votre utilisateur ait le droit d'aller soit créer, soit modifier, soit supprimer l'objet. Mais ça ne vérifie pas s'il a le droit de le voir. Pour limiter... Les objets auxquels votre utilisateur peut consulter, il faut mettre le Django Object Permission Filter dans les backends de filter. Ça, pour les détails, c'est une question de, de performance. Euh, que, c'est pour les questions de performance que c'est fait de cette manière-là. Petit euh, détail sur. Euh, sur euh, je vais juste revenir sur les authentifications. J'ai oublié un petit détail. Pourquoi est-ce que nous avons le JSON euh, Hot Token en premier et pas les authentifications de magique, c'est parce que lorsque votre euh, votre single page web app en React JS va accéder à votre API, elle va faire une requête. Si c'est la première requête ou si votre token a expiré, vous allez recevoir une, euh, une réponse qui va vous dire que vous n'êtes pas authentifié. Django REST Framework en fait, à ce moment-là, va vous dire comment est ce que vous pouvez vous authentifier. Pour ça, il va utiliser la première classe dans la liste. Si vous avez basique authentication quand votre browser va recevoir la réponse qui dit « Tu n'es pas authentifié, mais tu peux t'authentifier avec du Basic Authentication. » Le browser va dire « Parfait, je sais faire ça. Je vais afficher une boîte de dialogue qui va vous demander votre utilisateur, votre mot de passe. Mais ça, c'est la boîte de dialogue du browser. Elle est plutôt moche. Elle n'est pas thémée comme vous le voulez. Et vous ne pouvez pas l'intercepter avant qu'elle apparaisse. Notre solution, c'était tout simplement de mettre le JSON token en premier. Résultat, rest Framework lui va dire, tu n'es pas authentifié, mais tu peux t'authentifier avec un JSON euh, hot-token. Le browser, lui, il ne sait pas faire ça. Là, notre UI euh, notre en React.js peut l'intercepter et nous rediriger vers euh, une page de login plus jolie. Euh, et qu'est-ce que oui, Je voulais aussi ajouter un dernier point aussi sur les permissions. Vous le voyez que nous avons une, euh, un Django Object Permission qui n'est pas tout à fait celui de REST Framework de base. En Django, en fait, il y a euh, deux types de permissions qui existent. Les permissions globales et les permissions spécifiques sur une instance. Donc, Par exemple, pour pouvoir modifier un objet serveur, il y a une permission de change serveur qu'on peut donner à un utilisateur soit de façon globale, c'est-à-dire qu'on donné l'a donnée sur le modèle serveur. Soit, ce qu'apporte Django Guardian, on peut donner cette permission de change serveur sur une instance particulière du serveur. Et en fait, euh, REST Framework part du principe que. Il faut les deux permissions pour avoir le droit de modifier un objet serveur. Il faut la permission globale et la permission sur l'objet serveur que l'on est en train de vouloir modifier. Alors, ça, ça ne nous allait pas vraiment parce que bah, déjà, ça faisait un peu du... de la répétition. Il fallait donner deux fois la permission. Et surtout, tout le monde ne, ne part pas de ce principe-là qu'il faut les deux permissions pour avoir le droit une modification d'un objet particulier. Il y a d'autres euh, outils, Django. Qui part du principe que si on a la permission globale, en fait, ça veut dire qu'on a le droit de modifier tous les serveurs. Donc, ça nous posait problème si jamais on avait une brique qui fonctionnait de, de l'autre méthode et qu'on ne faisait pas suffisamment attention, on était un peu en train de dire tous nos utilisateurs peuvent modifier tous nos serveurs. Donc, on a juste fait une toute petite modification du object permission qui, euh, lui, n'a pas besoin de la permission globale pour avoir la permission euh, sur un objet en particulier. toujours un peu dans le thème de la sécurité, donc effectivement Django Framework fournit des, des choses très bien pour euh, le développement. Par exemple, euh, la, une API brousable. Ça veut dire qu'en fait, quand on vient avec son navigateur sur, euh, sur l'API, plutôt que d'avoir juste un JSON qui n'est pas forcément très, très joli, il a une, une interface en HTML plutôt bien. Euh, le problème en fait, de cette interface, c'est que par exemple, sur, nos, sur des métriques, euh, on a la possibilité de filtrer et la la API va permettre de construire le filtre via un formulaire web. Donc on aura un champ name sur lequel on a une zone de saisie, où on peut saisir le nom du serveur, de la métrique pour, la, pour filtrer, et euh, on aura aussi un autre champ serveur avec une liste des serveurs euh, qui peuvent être associés à la métrique. Oui, mais là la liste des serveurs, c'est la liste de tous les serveurs qu'on a dans notre base de données. Donc, euh, si euh, on a plusieurs utilisateurs, bah, les utilisateurs vont voir les serveurs de tout le monde. Et ça, c'est pas vraiment génial niveau à sécurité. Et en plus de ça, euh, si on a 100 000 serveurs dans notre base de données, une drop-down de 100 000 serveurs, ça fait un peu beaucoup. Donc, pour éviter ça, on a une, pris la solution simple, on a tout simplement désactivé la, la Brousable API dans notre, euh, notre instance de protection de, de l'API. À peu près dans la, dans la même veine, uh, REST framework fournit aussi la possibilité de demander les... de faire une requête en option. C'est-à-dire que tout comme on a des requêtes GET, POST ou PUT, on peut faire une requête OPTION qui en fait va nous décrire quest ce que cet endpoint peut faire. Toujours dans notre exemple de l'endpoint métrique, il va nous dire que bah, sur cet endpoint, tu peux créer une métrique si tu me fournis le nom, c'est une chaîne de caractères, et si tu me fournis le serveur, c'est un UID. Mais il va nous proposer les UID possibles. C'est pareil, ça c'est la liste de tous les serveurs qu'on a dans notre base de données. On a fait la même solution simple, on a désactivé euh, l'option qui au lieu de nous renvoyer ce JSON avec toutes les informations, nous renvoie juste un JSON vide. Autre point qui est intéressant à prendre en compte quand on fait une API, c'est euh, la pagination et la recherche. Parce que si votre utilisateur, il a euh, un millier de serveurs, euh, s'il demande la liste de ces serveurs, bah, il va voir une page JSON qui va contenir une liste de 1000 objets. Sauf que ça fait peut-être un peu beaucoup, et il est intéressé que par certains serveurs. Donc c'est là que la pagination et la recherche deviennent intéressantes. Alors la pagination, même si vous vous dites au début, bon, j'ai pas beaucoup d'objets, je vais pas la mettre, ça reste quand même intéressant de la mettre depuis le début, parce que ça fait un léger changement sur le, le format de Gison de sortie. Donc là, vous avez un exemple de, de Gison avec la pagination d'activer. En fait, si vous n'avez pas la pagination, Lorsque vous demandez une liste de, donc là c'est de serveurs, vous avez euh, directement ce qu'on a aujourd'hui dans result. Ça veut dire que vous avez une liste de euh, serveurs. Quand vous mettez la pagination, cette liste de serveurs se retrouve en dessous d'une clé result. Donc ça fait pas un immense changement, mais c'est un API break. Et un API break, c'est éviter quand même dans une API publique. L'autre truc qui est intéressant en plus de la pagination, c'est qu'effectivement, des fois, l'utilisateur, bah, sait le nom du serveur qui l'intéresse. Donc, c'est là que la recherche. Donc, il y en a deux les Django Filter Backend et le Django Search Filter, qui euh, font à peu près la même chose, mais légèrement différent. En fait, le Django Filter Backend vous permet de spécifier explicitement ce que vous voulez filtrer. Vous avez la possibilité de dire, bah, en fait, l'utilisateur, il veut chercher le nom du serveur, que le nom soit quelque chose de particulier. Ou que la description contienne un certain mot, ou que le serveur a été créé après une certaine date. En fait, vous êtes capable. Tout ce que vous savez faire en requête avec euh, une query euh, Django, vous pouvez l'exposer en euh, un Django filter. L'autre truc, c'est le search filter, parce que ben des fois l'utilisateur, euh, il sait que son serveur, euh, il y avait un lien avec euh, le mot clé euh, Ubuntu, parce qu'il euh, y avait peut-être Ubuntu dans la description ou dans le nom du serveur. Il ne sait plus trop. Ben, si il met Untwo là-dedans, vous, dans, côté euh, REST Framework, vous avez dit que quand vous cherchez sur les serveurs, ça va chercher dans le nom, dans la description et dans les euh, propriétés euh, du serveur. Et résultat, il tape juste un mot-clé et ça va chercher partout. Ça, c'est pratique, effectivement, sur les UI, quand on fait après des euh, champs de recherche, on n'a pas côté UI à essayer d'aller faire plein de requêtes pour aller chercher une fois sur le nom, une fois sur la description. C'en est une seule et elle s'occupe toute seule d'aller chercher partout. L'autre euh, point qu'on a, c'est que quand votre API commence à devenir riche, par exemple, sur les, euh, sur les objets serveurs, on peut être intéressé par euh, aussi donner à l'utilisateur tout de suite quelle est euh, l'utilisation CPU, la dernière utilisation CPU qu'on a vue, la dernière utilisation de mémoire qu'on a vue, ou de disque. Donc Tout ça, c'est pas très compliqué. On peut ajouter des propriétés et exposer les propriétés sur l'API. Donc C'est bien, sauf que bah, des fois, l'utilisateur n'est peut-être pas intéressé par ça, il veut juste le nom du serveur. Et si on fait rien de particulier, euh, reste vraiment va malgré tout calculer toutes ses propriétés, les serialiser. Donc ça va prendre du temps et euh, ça va prendre des ressources aussi côté serveur pour rien. Donc une solution qu'on a, nous, c'est qu'on a ajouté un dynamique field model serializer. Et tous nos modèles serializers euh, dépendent de, de, de cette classe pour, euh, pour permettre à l'utilisateur de préciser, en fait, quand il fait sa requête, il peut préciser quels sont les champs qui l'intéressent. Donc, par exemple, il peut dire Je ne m'intéresse que au nom du serveur. Résultat, côté euh, REST Framework, il ne va pas calculer toutes les autres propriétés et va euh, répondre plus rapidement. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Côté serveur, moins de ressources. Côté client, la réponse arrive plus vite. Dernier point dont je vais vous parler c'est euh, d'essayer d'exposer de, moins notre modèle réel euh, à l'utilisateur. Dans notre exemple, on avait donc, les serveurs et les serveurs properties. Donc les server properties, c'était effectivement euh, quel est l'OS qui tourne sur le serveur, quel est le CPU qu'il a ou les choses comme ça. Euh, L'utilisateur ne s'intéresse pas forcément à savoir qu'il y a deux modèles différents. Tout ce qu'il veut, c'est que quand il demande les informations sur un serveur, ben, il ait aussi l'information de quel est euh, le, le système d'exploitation qui tourne dessus, quel est le CPU qui tourne dessus. Donc en fait, quand on demande le serveur, on veut avoir à l'intérieur tout de suite la liste de ses propriétés à ce serveur. Donc, en lecture, c'est extrêmement simple. Ce framework, il suffit d'ajouter en fait, les trois lignes que vous avez tout en haut le properties égale server, properties, serializer. Et résultat, quand vous demandez l'objet serveur, vous avez toutes ces propriétés qui sont associées. Ça marche très bien en lecture, mais en fait, si vous voulez aussi avoir la... que ça marche en écriture, il faut juste rajouter quelques lignes pour surcharger les méthodes create et update. Donc, en 10 lignes, on a aussi la possibilité d'aller modifier euh, et créer euh, les propriétés associées à un serveur lorsqu'on le modifie. Je vais redonner la main à Lionel pour la suite. Alors on a rencontré quelques limitations. Euh, en fait on avait commencé notre projet avec euh, comment on faisait du React, on avait la possibilité de mixer un peu les, euh, les pages, donc on avait des pages qui étaient générées server side et on avait des pages qui étaient en, en React, donc en, en single page on avait commencé à utiliser plein de modules sympas de Django. Donc Two-Factor Authentication, par exemple, qui est un module Django, enfin, il y a Django Two-Factor Authentication, qui est un module Django qui s'installe vraiment en 5 minutes, qui vous permet d'avoir du Two-Factor euh, avec euh, du SMS, euh, Twilio peut vous appeler, euh, vous pouvez avoir le Google Authenticator, c'est super sympa. Euh, par contre, pour l'intégrer dans l'API, on a pas mal galéré, et on n'a pas encore vraiment trouvé de solution aujourd'hui. Même chose, on utilisait Django sudo, donc c'est euh, quelque chose qui va redemander le mot de passe Exactement comme le fait Sudou pour, euh, pour vérifier que, bah, que c'est bien vous qui êtes derrière le PC au moment où vous faites euh, la manip. Donc par exemple, toutes les actions euh, d'administration, d'utilisateurs, etc. Ont, ont redemandé ce mot de passe. Et aujourd'hui, pareil, on n'a pas retrouvé de solution pour, euh, pour faire ce, ce type de, de choses avec euh, Django Framework. Il y a Sentry qui utilise aussi Django Sudou. Donc Centri, c'est un, un gestionnaire d'erreurs. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande vivement. Euh, et eux, ils passent par, euh, par des iframes, e un petit peu... pas très très jolis, mais bon, ils ont trouvé une solution comme ça. Euh, la doc, euh, c'est toujours compliqué la doc, mais il euh, y a des fois on a un peu de mal à comprendre la logique de la doc qui est très abondante, mais qui est un peu... un peu déconcertante par moment. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est les erreurs. On traverse pas mal de stacks, euh, ils catchent des erreurs, enfin, le Grosse framework catche un certain nombre d'erreurs pour éviter que les... Le client final voit l'erreur interne, mais du coup ça arrive très fréquemment qu'on se retrouve avec une erreur qui n'a absolument rien à voir avec l'erreur réelle. Et à débuguer, c'est très très chiant. Euh, si vous voulez aller plus loin, il y a, cet après-midi il y a une conférence Xavier qui est là, au premier rang, fait une conférence sur l'authentification et l'autorisation, et après il y a un, un atelier sur création d'API avec Django Framework. Il y a huit articles de Machina Corpus qui introduisent pas mal le sujet, enfin il y a une série de neuf articles même en vrai, euh, qui introduisent le sujet, donc euh, qui reviennent en détail sur, euh, sur tout, euh, tout Django REST Framework. Est ce que vous avez des questions Merci beaucoup Des questions? Ils ont faim. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on peut remercier... Euh... Ah, c'est une, une question. question là. Merci. Euh, du coup, tout au début, je reviens sur l'ordre de... de la gestion de l'authentification. Donc on a le JSON en premier, le deuxième c'est le basique, et le troisième c'est le session. Je ne comprends pas pourquoi le, le deuxième n'est pas le session. pas vraiment de raison à part que euh, le session aujourd'hui donc on l'utilise que pour euh, notre, notre euh, interface euh, web en React JS. Donc c'est presque plus il est là parce qu'on n'a pas encore trouvé de solution pour s'en débarrasser. Euh, idéalement, on voudrait avoir que disons euh, euh, web token et euh, basic authentication. Donc c'est juste pour ça que euh, il est pas dernier quoi. L'idée, c'était surtout de se débarrasser du, du basic en premier qui faisait des pop-up. Quand le, la session expirait, en fait, on avait des pop-up. Ce que Pierre n'a pas dit, c'est que la page s'auto-rafraîchit et que du coup, euh, bah, si tu pars deux heures de ton PC, tu as 850 pop-up qui sont arrivés et tu peux passer une journée à appuyer sur échappe sur ton navigateur. C'est sympa. Donc c'était vraiment juste l'idée de ne pas avoir euh, basic en premier. Une question achetée, une question offerte Et du coup, à un moment donné, vous avez parlé de Django Guardian et de l'action Voir. Il y, y a des impacts de performance ou pas là-dessus euh, Oui, Guardian, forcément, entre guillemets, ajoute quelque chose puisqu'il faut, mm, faut vérifier les permissions en plus. Euh, C'est effectivement sur Guardian, on a eu deux trois, eu deux, 2-3 trois, travails sur la performance, on va dire. Euh, après, euh, par exemple, c'est vrai que ça nous était arrivé sur euh, sur certains de nos objets, on s'était rendu compte que Guardian nous coûtait trop cher. On est parti à, à réimplémenter entre guillemets manuellement le, la vérification de permission, au moins pour la vue lecture. Et euh, en fait, on se rend compte que c'est pas forcément génial de, de se réimplémenter ça parce que. En fait, il y a toujours des cas où on n'avait pas pensé, on s'est dit, ah, on va laisser l'utilisateur voir euh, toutes ces métriques-là, et non, c'était pas tout à fait celle-là qu'on voulait. Euh, on a refait quelques patchs, sur, euh, des pull requests qu'on a envoyés sur euh, Guardian, qui permet, en fait, si on utilise euh, les. De, ba De base, Guardian utilise des génériques foreign key. je ne sais pas si, euh, si ça te parle. Et en fait, si tu passes avec des directs foreign keys, on arrive à avoir des performances qui sont vraiment similaires euh, à euh, réimplémenter soi-même le filtre de la query set. Donc il euh, y a un coût, mais euh, je pense qu'il vaut le coup euh, pour, euh, pour ne pas avoir euh, des problèmes de sécurité. Quoi. Euh, non, en tout cas pas... Guardian, euh, Django Guardian, il me semble, peut avoir des systèmes de cache, mais ils ne sont pas utilisés avec euh, REST Framework. Après, ce qui peut vite devenir compliqué avec des mécanismes de cache aussi, c'est les invalider. Merci. D'autres quest questions Non Bon, oh ben, bah, merci encore.